À deux pas de la bourse et de l'agence France Presse, voici le café le plus branché. À la carte, soda, sandwich et Internet. Ici, on embarque pour un voyage virtuel tarifé, 60 francs de l'heure, l'heure du village global. On navigue en direct dans tous les ordinateurs du monde. Pratique de l'anglais indispensable, cours d'initiation tout à fait recommandé. « GIF, ça veut dire inter « Graphic Interchange format. On a chercher, visiter euh, l'abbaye de Cluny, mais je ne sais pas si c'est disponible, on n'arrive pas à trouver. En fait, moi, je chercherais plutôt une espèce de librairie avec des références de, de, de disques. Euh, euh, euh, je n'ai pas l'air de trouver pour l'instant, mais je continue à chercher. Premier contact décevant, mais courage, les habitués disent qu'on apprend vite. Moi, par exemple, pour certaines rubriques que je fais dans certains journaux, c'est une mine d'or extraordinaire. Par exemple dans, je sais pas si je peux citer dans, dans Max, il y a une rubrique qui s'appelle cyber, en fait, la cyberculture, donc la culture un petit peu. Donc je vais tout le temps chercher des choses sur internet et on trouve des choses complètement incroyables. Quoi.